On plutôt sur le terrain, pour une course d'un jour comme ça, on va déjà voir ce jour-là qui, qui a le plus la forme et puis après on se connaît un petit peu, donc celui qui a le plus la forme peut motiver l'autre, ou l'inverse, on peut laisser celui qui a un petit peu moins bien faire le rythme, et puis à la descente c'est pareil, celui qui est bien en jambes il ouvre et puis il suit quoi. Puis, on a été lycée ensemble, au lycée Jean-Mermoz à Montpellier. Et on avait skié quand on était jeunes ensemble, l'idée c'était de, bah, de l'emmener dans cette, cette galère, dans cette, cette aventure. Donc ce matin, à 6h30, l'ensemble des pisteurs des cette lots étaient sur site. Nous, on était décalés d'une heure derrière eux pour commencer à tracer le parcours. Ce qui se passe, c'est que dans la nuit, il y a eu quand même une belle chute de neige, il y a eu beaucoup de vent, du coup, il y a eu des belles accumulations et ce matin, il y a des grosses avalanches qui sont parties. Et du coup, il a fallu modifier le parcours, on va dire, une heure avant le départ. Ça m'arrive de courir individuellement, oui, tout à fait. Et puis, euh, bon, après, ce que je préfère, c'est vraiment de courir à deux parce qu'il y a voilà, tout le contexte et puis l'entraide et le fait de partager quelque chose ensemble qui est, vraiment, qui est vraiment sympa. Voilà la bonne attitude de la montagne et pas forcément être là à chercher un podium, à tout va, mais surtout se faire plaisir en montagne pendant une course. Le ski-alpinisme, c'est une discipline qui est née avec la course par équipe. Normalement, on ne se balade pas seul en montagne pour des raisons de sécurité déjà. Ah, c'est toujours difficile de dire euh, comment on se sent. Le mieux, c'est de nous demander euh, un quart d'heure après le départ et puis là, on pourra te répondre. <rire> Mais la descente Et là, on s'en doutait un petit peu qu'il allait y avoir euh, du changement, parce qu'en partant à 10h, euh, repas prévu à midi, euh, ça allait être dur pour tout le monde de faire 2400 mètres en 2 heures. <rire> Donc euh, bon, moi, je me doutais qu'il y, y aurait du changement. À un moment donné, euh, dans, on va dire à la jonction de, du parcours euh, prévu et existant et euh, des modifs de, de ce matin, et ben. Euh, il y a une jonction qui, qui apparaît ici à se faire euh, et puis euh, ensuite on a arrêté euh, la course euh, au sommet de la montée. Les conditions météorologiques se sont dégradées, euh, la visibilité a sensiblement baissé et euh, comme on avait déjà du retard sur le traçage à cause des déclenchements d'avalanches préventifs le matin, euh, l'organisation a préféré neutraliser la course aux deux tiers, donc on a arrêté les concurrents qui sont euh, redescendus par, euh, bah, par un itinéraire qu'on a balisé en repli. Alors le règlement prévoit cette situation, on prend le classement dans l'ordre de passage des coureurs au, au dernier point de contrôle atteint dans les conditions normales de la course. Là c'était au dernier moment, on est arrivé à une manip, on est tombé sur Olivier Mancio par hasard qui nous a dit bon bah ça s'arrête là. D'accord, Voilà. du coup c'est un peu... On reste sur notre fin. il y en aura d'autres. Ah, je... Heureusement on n'avait encore pas mangé de gel au moins. On aurait au moins gagné ça <rire> Et voilà, on les fort Les de France par l'équipe senior Bravo C'était la première fois que vous couriez ensemble ouais. Ou... ouais Un mot ouais. Sur, sur cette ouais. première fois alors bah, C'est sympa hein. ouais. enfin, J'étais contente fait. parce que bah, globalement, euh, Axel est quand même euh, meilleur que moi <rire> Donc euh, j'avais un peu l'impression de ne pas être trop le boulet Bon, On est bien ça, ouais. ensemble on n'avait jamais plus de 3 mètres en à peu près. Bah, félicitations à toutes ouais. les deux. Merci. Et puis à la prochaine. Merci surtout, merci Axel. moi c'est toi, j'aurais pas pu courir si tu <rire> pas voulu venir. C'est dommage, dommage euh, au niveau du temps bon, par rapport à l'organisation. Hein, c'est vrai que euh, l'année dernière c'était un très beau parcours, c'est vraiment dommage. Euh, c'est la météo, c'est comme ça, c'est un sport outdoor, donc il euh, faut faire avec.